Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer la réalité de notre existence, ou plutôt de notre non-existence. Regardez bien ce que vous voyez en face, donc je vais vous l'expliquer. Donc déjà pour commencer, il faut savoir où on est en fait, où on se trouve. Donc, vous êtes ici, quelque part dans l'univers, sur la terre, Gaïa voilà dans une capsule, nous vivons dans, donc dans une simulation informatique, un jeu vidéo, grandeur nature, dans l'illusion. Voilà ce qu'on peut dire pour euh, commencer. Deuxième, deuxième chose. Comme vous pouvez voir ici, nous vivons donc, ou ne vivons pas, <rire> des cycles de réincarnation sur Terre. Voilà. Nous vivons des cycles de réincarnation successifs. À chaque cycle, c'est une nouvelle vie dans laquelle on, se, on ne se rappelle pas du passé. Voilà. Comme des poissons rouges, quoi. Enfin, bref. Troisième chose. Troisième chose ici. Donc la troisième chose à savoir, c'est pour que ce soit complet, ce petit résumé de la réalité de notre non-existence. Si, quand on sait qui on est, d'où l'on vient, donc c'est le passé, et eh bien, on sait, quoi faire, on sait quoi faire dans le présent. Si on sait de qui on est, d'où l'on vient, si on sait où on va, dans quel but, on sait quoi faire on sait quoi faire dans le présent et on agit dans le présent donc. Ok Et donc comme je l'ai dit, nous vivons dans un jeu vidéo, une simulation informatique. C'est-à-dire que nous sommes des programmes programmés sur Terre pour faire telle ou telle chose. Dans l'illusion. Depuis des milliards d'années. Voilà. Mais je suis aussi quelqu'un avant dans la réalité. On continue serait mettre pause voilà donc dans quel but libérer les humains hein et, voilà. et quatrième quatrièmement je vais vous lire un peu mais vous pourrez mettre pause donc année 2022 année des révélations année 2223 libération année 2230 la paix est partout. Ce n'est qu'une question de code matriciel, de chiffres et de lettres. Voilà, le code de chiffres et de lettres. Une simulation informatique. Donc, lorsque les humains seront libres, alors nous sortirons de la matrice. Pas avant. Car, rappelez-vous, nous sommes des programmes dans une simulation informatique, ici sur Terre. <coughs> Pardon. Et ensuite... Donc maintenant, dernièrement, je voulais juste terminer par ce message important. Je voulais juste terminer par ce message important, voilà. Ce n'est pas ce message-là, mais... Bref. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser... Lire le message. Voilà, c'est parti. Institutionnelle, moi j'appelle à la désobéissance civile et à appropriation de donner sens À mon enfin, film, le combat est ferme, certainement pas façonnable en JFN. Oui, j'emmerde le Front National. Le Front de la haine, le Front de la haine, le Front de la haine. Un gros corps a vécu récupérer la cause. Les vrais savent qu'ils s'écrient et le silence dit qu'on approuve. Alors je continuerait de crier faire émerger la parole des sans-voix. Car la vraie révolution Bon, C'est le peuple contre les monarques insoumis On ne reste même quand l'ordre tyrannise Faut qu'on construise ces sans eux pour faire couper leur pyramide On va continuer Et le changement viendra d'en bas Qu'est-ce que sens Allez, à bientôt.